Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais réaliser un nouveau tutoriel avec les crayons de couleur Albrecht Dürer. Ceci, que je vous avais déjà présenté dans les précédentes vidéos, ce sera le quatrième cours à ce sujet, je veux dire, avec ces crayons de couleur. J'avais fait trois tutoriels avec ces crayons de couleur sur une des pages euh, du livre Fragile World, qui mettait euh, l'accent sur la protection des espèces euh, en voie de disparition. Euh, Aujourd'hui, nous allons rester sur le thème aquatique, mais plus en profondeur. Je tiens surtout à, à préciser que cette démonstration n'est ni un sponsoring, ni euh, je veux dire, une promotion de ces crayons de couleur. C'est juste un vrai coup de cœur pour ces crayons qui nous présente un réel potentiel. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à visionner les précédents tutos et live dans lesquels je mets en pratique quelques techniques pour colorier l'eau trouble et le jaguar euh, de la page du livre Fragile World avec ses grandes couleurs. Donc bienvenue pour toutes celles et ceux qui vont me rejoindre pour la première fois ici sur ma chaîne, que ce soit en ce moment ou après la rediffusion. Bienvenue aussi à mes abonnés du blog et de cette chaîne YouTube et de Facebook, et j'en profite pour vous remercier de votre fidélité. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui dans ce tutoriel, ce sont quelques techniques pour dessiner et peindre une aquarelle sans peinture aquarelle. Je vais aussi euh, utiliser un mixage entre les crayons de couleur à sec et euh, à sec et aquarellables. Donc, je vais utiliser les polychromos ceci vous n'êtes pas obligé d'avoir la même marque vous pouvez utiliser d'autres crayons de couleur à sec avec des crayons de couleur aquarellables pas forcément les Faber Castel alors à la fin de ma réalisation je vais certainement ajouter quelques petites touches avec des stylos gel ceci Les United Office, qui viennent de chez Lidl, je vous conseille d'aller en cette période de juillet-août, car c'est pendant cette saison que Lidl sort ses styles gel en vente à l'occasion de la rentrée scolaire. Vous les trouverez, cette, euh, vous les trouverez certainement euh, à... 3,99 euros, en tout cas à moins de 4 euros ou 5 euros. Je les ai depuis un bon moment et ils n'ont pas bougé, donc j'en suis très, très satisfaite. Donc je vous conseille de vous les procurer si c'est possible. Donc restez avec moi pour découvrir ces techniques qui vont vous aider à compléter votre bagage artistique dans le coloriage. N'hésitez pas à me laisser... Vos, vos questions, vos commentaires ou euh, votre appréciation dans la partie chat qui se trouve, euh, qui se trouve à droite. Euh, si vous me visionnez en ce moment sur YouTube, je me ferai un plaisir d'interagir avec vous et de répondre à vos questions. Le chat ne sera disponible que durant cette diffusion, donc profitez-en. Bon à savoir, les techniques que je vais utiliser pourront s'appliquer à n'importe quel autre sujet qui traite du monde aquatique. Donc, alors, pour euh, vous révéler le sujet d'aujourd'hui, euh, le sujet du jour euh, de, de cette réalisation sera la méduse. Euh, oui, en fait, cet animal marin, j'ai euh, été me renseigner à ce sujet, est vieux. Je veux dire, cette méduse est vieille de plus de 600 millions d'années, longtemps avant l'existence des dinosaures qui eux ont existé il y a 200 millions d'années. oui. Alors les méduses ne cessent de nous impressionner, non pas par leur existence, mais aussi par leur diversité et leur envahissement dû malheureusement au réchauffement climatique. Oui, vous allez me dire encore un sujet qui traite de la sensibilisation, de la protection. Cette fois-ci, ce sera de notre planète. Sauf que, voilà, cette fois-ci, ce sera de notre planète, car la méduse est loin d'être une espèce menacée, mais, je me répète, au contraire, elle est beaucoup plus envahissante à cause du réchauffement climatique. Alors, pour dessiner des méduses ou une méduse, euh, certaines personnes, pardon, euh, leur semble un peu compliqué à la dessiner, car, euh, voilà, soit euh, ils ne savent pas comment l'interpréter, ou ils ne, leur, euh, ils ne lui accordent pas beaucoup euh, d'attention, d'observation. En réalité, si on observe bien la méduse, celle-ci par exemple, alors, celle-ci a une forme euh, que l'on peut comparer à un champignon ou à un parapluie. Donc, son dessin ne devra pas être compliqué. On va symboliser le corps, je veux dire la partie supérieure, et la partie inférieure. Donc la partie supérieure de cet animal marin est sous forme d'une coupole, et cette coupole, elle est appelée l'ombrelle. Juste en dessous, il y a ce qu'on appelle le manubrium, qui est composé de plusieurs bras, dentelés, et c'est ce qui fait le charme de la méduse, bien que certaines personnes ne l'aiment pas, parce que, bon, à cause de son côté, euh, voilà, parce qu'elle elle pique, etc. Donc, ce côté dentelé, ce sont les bras de la méduse, et c'est avec ça qu'elle se, qu se sert pour euh, euh, capturer ses euh, proies. Alors, les filets que vous voyez, ce sont des, tent des tentacules. Alors, par contre, ce sont de longs et fins filaments qui partent de l'ombrelle et qui s'étendent jusqu'à 10 fois le diamètre de, de l'ombrelle. Ces filaments peuvent être très très très longs. Donc, vous pouvez vous amuser à, à dessiner de, de, de longs traits. Ne vous inquiétez surtout pas, vous resterez dans la réalité, je veux dire dans, dans la fidélité du sujet. Alors, les méduses euh, se laissent emporter par les courants marins et se déplacent dans l'eau en effectuant des contractions rythmiques du corps. Elles, elles se déplacent comme ça, tout entier de, du corps, pour monter ou descendre dans l'océan. Donc, leur mouvement est en vertical. Alors, comme je viens de vous, de, de vous le dire, les méduses existent, existent sous euh, différentes tailles. Elles peuvent être énormes, gigantesques, ou différentes couleurs. Certaines peuvent même mesurer jusqu'à 3 mètres de diamètre. Alors, d'après ce que j'ai lu, les méduses n'ont ni tête, ni cœur, ni cerveau. Mais par contre, la méduse a un corps gélatineux épais et des fois transparent et c'est ce qui va nous permettre de représenter la métus à notre façon et euh, voilà à lui donner les couleurs qui nous inspirent. donc voilà donc quelques euh, quelques astuces pour commencer à dessiner des métus même les plus insaisissables alors pour euh, euh, pour réaliser cette technique d'aquarelle au crayon de couleur, aquarellable, je vais utiliser ce papier. Je ne vais pas utiliser un papier très cher. J'ai voulu tester ce papier qui vient de chez Action. Donc c'est un papier, je pense, qui ne dépasse pas. Je ne sais plus si je l'ai payé 2 euros, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, il est vraiment abordable. Donc je vais prendre une feuille de ce, de ce bloc de, de feuilles. qui est quand même assez épais. Et je vais voir si ça bien à la technique d'aquarelle. Donc, ils ont bien noté que c'est un papier aquarelle euh, à, à 300 grammes, donc très fin. Donc, on va voir tout ça. Alors, je vais le fixer sur mon plan de travail. Je vois, je regarde d'abord si j'ai bien cadré mmh. ma feuille. Si c'est bien cadré, je veux dire mon, mon plan de travail. Et je vais le fixer pour avoir quelque chose qui reste bien stable. Okay. Donc voilà. Alors. Comme je disais, le corps est euh, sous forme de coupole et les bras sont plus ou moins allongés avec euh, un côté dentelé. Alors, je vais utiliser le crayon de couleur polychromos, le euh, 115, et je vais commencer à dessiner ma première méduse. Donc, je disais, c'est sous forme de coupole, on va dire parapluie et celle-ci je vais la représenter un peu plus grande que la seconde je vais en dessiner que deux et voilà et je ferme la forme alors là je vais utiliser, par contre, on peut, euh... là j'ai fermé la forme et donc les traits qui dépassent, je vais les gommer et l'avantage du crayon de couleur le, du polychromos, c'est que on peut l'effacer facilement Voilà. parce que ces traits là, ils vont rester visibles même euh, après avoir passé avec l'eau. Ce n'est pas un crayon qui va se dissoudre euh, à, à l'eau et je prends cette couleur orange et je commence à placer quelques un peu de pigment Et alors, je vais commencer à, à dessiner aussi le corps de ma méduse. Et je vais choisir ce rouge, alors le 126. Et alors, je commence déjà à dessiner le premier bras. Et je disais, il est formé de, comment on va dire ça, c'est une forme qui est un peu plus large ici et qui s'affine au fur et à mesure, et sur les bords, il y a une sorte de dentelle comme ça. dessine une forme comme ça et au fur et à mesure on, on, on l'affine. On dessine des ondulations. Alors c'est pas grave si vous vous trompez, si vous voyez que c'est pas ce qui, euh, je veux dire, euh, ça, ça donne pas très bien et eh bien vous repassez avec de l'eau ou vous vous gommez. Mais euh, pour l'instant je vais garder ça comme ça. Donc ici par contre je vais tracer une courbe. Euh, ouais. Ici, c'est courbé, ici, et ici c'est dentelé, donc voilà, je suggère le côté dentelé, voilà, ici je ne le vois pas le côté dentelé car le bras se trouve juste derrière celui-ci, il y a juste ce côté-ci qu'on qu qu peut apercevoir, pardon. Et, euh, et alors les tentacules, je les dessinerai plus tard. Alors, je vais passer euh, au second, euh, à la seconde méduse et pour celle-ci, je vais utiliser ce rose, le 129 et là, cette méduse va euh, dans une direction comme ça, verticale, donc tout l'ensemble doit rester dans une parallèle comme ça, verticale et celle-ci, elle va dans l'autre sens. J'essaie de ne pas trop l'approcher euh, du bord, donc je vais un petit peu reculer ma méduse et fini limiter un petit peu la forme ici. Donc je vais effacer. Voilà, je vous ai dit, on peut effacer le crayon sans aucun problème. Et alors le premier bras, donc je vais déjà dessiner la forme globale. Voilà, c'est une... Je ne sais plus comment on appelle ça... Un, je ne sais pas... Un bras qui est un peu plus large en haut et que je vais affiner au fur et à mesure avec une ondulation. Donc, il va y avoir beaucoup de courbes. Et ici, l'autre bras. Ensuite, je dessinerai la sorte de dentelle, comme ça. Et ici, Et maintenant, je peux dessiner, on va dire, suggérer la dentelle. Mais ça, je je, je fignolerai plus tard, une fois que j'aurai terminé mon dessin. Je vais le, le fignoler au crayon euh, à sec, les, les crayons polychromos. Voilà. Et voilà. Alors, on a ici un vide, donc notre composition, elle est plus ou moins centrée. Le centre est légèrement vide, mais il est cassé par le, la forme de la, libellue, de la la méduse. Et donc, ce vide-là, on va le combler avec les tentacules et peut-être avec quelques motifs, juste pour dynamiser notre eau. Donc, alors, ce que je vais commencer à faire déjà, je vais commencer à euh, remplir... Euh, le, le corps de la méduse déjà celui-ci je place un tout petit peu de jaune et puis je colorie avec un tout petit peu de rose et je vais repasser avec mon polychromos rose j'ai choisi celui-ci, le 124. Alors, je j'insiste un petit peu. Ici, nous allons traiter d'un sujet qui regroupe différentes natures et aspects. Donc, l'opacité, la transparence et l'ondulation. Donc, nous allons travailler quelques euh, formes, euh, je veux dire, d'une manière très euh, transparente. Et puis, on va euh, retravailler au fur et à mesure en insistant sur les détails, etc. Donc, pour... Euh, cette cette différence entre le côté transparent le côté opaque et le côté aussi ondulation que je, que je vais représenter avec les tentacules et aussi avec l'exagération des bras etc donc ah oui c'était ici Donc vous voyez bien que je ne dessine pas tous les contours voilà maintenant je vais passer avec mon pinceau je vais préparer un peu d'eau et une vieille serviette et je vais déjà commencer alors ici je n'ai pas j'ai oublié de passer avec le crayon à sec mais bon c'est pas grave avec le polychromos Alors vous voyez bien que j'accentue ces côtés, euh, côtés et je laisse ici un peu blanc pour soit rajouter un peu de couleur ou une autre couleur ou laisser tout simplement euh, cette, cette zone claire pour suggérer euh, un éclairage, je veux dire, oui, un reflet de, de la luminosité de la surface de l'eau, je ne sais pas, qui vient, je veux dire, de la surface de l'eau. Vous voyez, je laisse quelques zones blanches. Donc profitez-en, posez-moi vos questions, je vous répondrai euh, euh, dans le chat ou alors donnez-moi votre avis, ou alors euh, des suggestions de sujets. Comme je vous ai dit, le chat, chat. ne sera plus disponible je, euh, une fois que la vidéo sera terminée, donc profitez-en. Voilà, maintenant je vais laisser sécher et je vais travailler le fond. Et pour cela, je vais utiliser un bleu, un bleu clair. Ouais. Je prends celui-ci. Non, ça c'est un bleu un peu foncé. Donc je prends celui-ci. Alors, je prends le 110 et je colorie légèrement ici. J'effleure à peine ma feuille. Voilà. Je prends mon, mon, mon eau pardon, et je commence déjà à humidifier les zones. Alors, les zones concernées. Voilà. Bon, je n'aurai pas quelque chose de bien homogène. Mais bon, ça ne ça me dérange pas parce que bon j'aimerais aussi que le, le fond soit aussi un petit peu agité, un peu brouillé. Donc euh, voilà, ça, ça m'arrange. Donc vous devez repasser sur le pigment en, en frottant on va dire, donc vous, vous effectuez des mouvements rotatifs pour bien on va dire racler ou comment je peux dire ça, euh, faire réagir le, le, le pigment pour bien l'humidifier. Essayez d'adoucir les bords pour ne pas avoir quelque chose de trop euh, cerné, trop cadré, On veut rester dans la transparence, dans la douceur, dans la légèreté. N'oubliez surtout pas les espaces qu'il qui y a entre ben, les, les membres inférieurs, si on peut appeler ça comme ça. entre temps ça a séché donc je vais prendre euh, un, le crayon polychromos celui-ci et je vais accentuer ça va ça, ça s'absorbe bien ça va le papier il absorbe bien l'eau et je vais juste dynamiser ces formes avec des hachures juste pour Ramener un petit côté, euh, un petit côté technique et artistique à mon sujet. Donc, je trace des hachures obliques. Je vais prendre un autre, alors c'était le, le 127, mais vous pouvez euh, rester uniquement avec celui-ci, le 225, il est un peu plus foncé. j'ai un peu dépassé, je vais essayer de voir si je peux gommer. Comme c'est un peu humide, je ne sais pas si je vais... Ok, c'est bon. Bon, je vais pas trop me tracasser avec ça. Ok, alors je reprends le rouge, le 126. Je colorie un tout petit peu ici. Vous voyez, je ne colorie pas toute la zone, je laisse quelques endroits vides pour qu'une fois que je vais humidifier mon pigment il va, il va être concentré ici et il va s'affaiblir au fur et à mesure qu'il va s'approcher de la zone vierge pour avoir tout simplement, ça va nous créer plus ou moins, c'est comme ça que je vais faire ressortir le volume de cette coupole. vers le bas dans le pigment. Et maintenant, je remplis le sommet. De ma coupole avec cette couleur et ici j'adoucis un petit peu ce côté voilà alors je vais laisser sécher et je vais travailler celui-ci de nouveau je vais accentuer cette partie avec ce rose ou alors je vais utiliser un rose un peu plus foncé je vais prendre ce rose 124 c'est beaucoup mieux et maintenant je vais faire remonter légèrement ce rose je vais l'intégrer dans le jaune voilà je fais accentuer quelques endroits voilà et alors je vais ramener un tout petit peu de violet euh, le 136 juste pour changer un petit peu ne pas avoir que des roses contraster un tout petit peu par rapport à cette méduse. J'ai oublié de peindre ici en bleu entre les les, les membres entre les bras donc vous voyez et j'ai oublié de rallonger ces rôles oh là alors je vais le faire tout de suite avant d'oublier voilà et alors j'accentue un tout petit peu ici et ici On y va au fur et à mesure, pour être sûr des couleurs qu'on pose, donc allez-y progressivement. Le but n'est pas de faire un remplissage rapide, mais progressif. Alors, je vais intégrer de nouveau ce violet ici. Bien que ce n'a pas encore bien séché, c'est pas grave. Le but, euh, but c'est d'accentuer cette partie. Je laisse sécher. Non, ici j'ai pas mouillé. Je vais quand même travailler un petit peu ce côté. Je vais prendre un rouge encore plus foncé. Je vais prendre celui-ci, le 142. Et je vais faire la même chose que j'ai fait ici. Je vais assurer. On peut se perdre un petit peu dans, dans cette dentelle, on va dire, entre guillemets, mais bon, c'est pas grave. En plus, vous allez la retravailler, en plus, vous allez contraster certains endroits. ici aussi, aussi et je vais intégrer cette couleur ici voilà je vais oui. d'abord je dois pas oublier de remplir c'était le bleu je pense oui c'était le 110 de remplir légèrement ici avec ce bleu pour rester un peu logique hmm. ok alors je disais je dois adoucir un tout petit peu cette zone je veux dire fluidifier ce pigment ramener vers l'intérieur ici je peux le laisser concentré ça va accentuer l'ondulation du bras de ma méduse et ici je le descends un petit peu pour suggérer une ombre portée pour ce bras donc je nettoie le pinceau et je viens affaiblir un petit peu ce côté pour le faire euh, je veux dire pour euh, pour l'adoucir tout simplement et et créer un sorte de dégradé Ici, je trace un trait. et Comme j'avais posé un peu de pigment, donc ça, ça va activer le pigment et ça va me donner un trait euh, bien foncé, bien contrasté. Je aussi un petit peu les bords. Je continue mes contrastes. Voilà. Allez, maintenant, je vais travailler cette méluse et je reprends ce rose le 129 Ouais, c'est le 129 intervenir avec le violet mais pour l'instant je remplis les zones blanches avec ce rose donc j'ai prélevé euh, directement du rose de la mine et je vais le poser ici euh, ouais, je vais le poser ici je vais le poser ici aussi bon il a l'air contrasté mais vous allez voir il va se dissoudre rapidement je veux dire, il va être absorbé par le papier il, il va vite s'affaiblir là on a beaucoup d'eau c'est pour ça que ça, ça semble trop euh, trop contrasté Je veux dire trop foncé Je vais laisser sécher et je vais travailler le fond voilà, je laisse sécher et je travaille je vais travailler le fond et pour cela je vais euh, utiliser alors un peu de violet pourquoi pas non alors peut-être ce bleu le 141, un, peu, un bleu un peu plus foncé. et Je vais colorier un tout petit peu ici. Juste pour insister un petit peu sur la profondeur de l'océan. avec le 120 j'essaie de laisser euh, la même euh, épaisseur pour euh, créer un sorte de cadre euh, blanc qui va me, me faire ressortir mon aquarelle. Et alors avec mon pinceau bien imbibé tout, je vais essayer d'activer les pigments. Vous adoucissez un petit peu les bords. Donc, ici, vous avez des auréoles qui se créent. Mais ce pas grave, on peut très bien contourner ce problème, vous allez voir. le pigment de le superposer sur la couleur la première couche couleur de fond le bleu que j'avais déjà déposé tout au début laisser sécher et puis on va retravailler par dessus et on va contourner ces petites taches qui se sont créées avec l'excès d'eau. Euh, on va les contourner, on va les utiliser pour créer d'autres euh, d'autres motifs pour dynamiser euh, notre, notre fond. En attendant, je vais euh, commencer un petit peu à accentuer cette zone, ce côté, le corps de ma Méduse. Et pour cela, je vais utiliser cette fois-ci les polychromos. Alors j'espère que vous voyez bien. Un petit peu. Remonter mon image. Voilà, reculer un petit peu ma caméra. Voilà. Alors dites-moi en commentaire si vous voyez bien, parce que moi avec le reflet de la lumière sur ma caméra, je ne vois pas très très bien. Ok. Alors, je vais prendre le crayon polychromos ici le rose non cette couleur ci plutôt le 142 et, et je vais commencer à accentuer De petites hachures et au fur et à mesure elles, elles deviennent de plus en plus grandes plus longues on va dire donc ici des petites de petits traits et au fur et à mesure vous agrandissez votre trait. voilà et je vais prendre l'orange celui ci que j'ai des avec lequel j'ai dessiné tout au début le 115 alors le mieux c'est de le tailler pour avoir une jolie pointe et donc un joli tra trait. C'est ce que je vais faire, je vais vite le tailler. je peux très bien remonter vers le sommet pour continuer prolonger je veux dire mes hachures voilà et alors on peut très bien aussi prendre du jaune un jaune pas très foncé un jaune légèrement pâle un peu plus de luminosité à cette coupole et alors je remonte un tout petit peu ici Voilà, alors je peux faire la même chose ici, quelques hachures, ça ne se voit pas très bien mais ça contraste un tout petit peu, ça fait mieux ressortir le sommet du corps de ma méduse et je vais reprendre avec un rose un peu plus foncé ou alors un, une autre couleur comme celle ci, le 125, je vais le tailler. Je vais accentuer les formes. Voilà, alors, maintenant je vais dessiner les tentacules et pour cela je vais utiliser euh, un orange un peu plus foncé. Je vais prendre, ouais, Ou alors je vais prendre celui que j'ai utilisé tout à l'heure, le 111. Je vais tailler, voilà, et je vais venir ici Et je vais venir ici et je vais commencer à lancer mes traits Donc vous voyez j'ai rempli cette partie et euh, je vais euh, oui, je vais en ajouter ici aussi. Et ici aussi, juste pour rester un petit peu dans la logique. Je vais faire la même chose pour cette méduse et cette fois-ci, je vais prendre un rose foncé. Ou alors, oui, un rose plutôt. Oh, je l'ai cassé. Pas mal. Euh, le 124. Je sais pas si je vais pouvoir tracer avec, mais je vais tenter quand même. Non et voilà euh, aussi aussi. Oh, ça fait trop de trop de filaments mais bon je vais quand même les adoucir avec mon pinceau Pour ça que c'est mieux de les tracer au crayon de couleur aquarellable. Comme ça vous adoucissez vos traits, ils s'intègrent bien ensuite dans le fond, je veux dire dans, dans l'arrière-plan, ils s'intégreront je veux dire. Alors, toutes ces notions que je vous montre, vous pourrez les retrouver dans ma formation «Colorier comme un pro » avec plus de détails, d'exemples et de techniques en profondeur. C'est un programme de, de cours de coloriage, c'est un programme unique et spécialement conçu pour vous aider à vous libérer des blocages artistiques euh, en vous enseignant les compétences dont vous avez besoin pour pouvoir transformer en toute confiance n'importe quelle image de référence en dessin réaliste au crayon de couleur mais aussi pour vous apprendre des techniques qui sont un peu plus euh, je veux dire sophistiquées et euh, d'actualité et euh, surtout pour euh, vous donner la possibilité de, de toucher à plusieurs euh, sujets techniques euh, et, euh, et aussi des techniques mixtes voilà, et aussi de, voilà, de vous libérer de vos, euh, de vos blocages, mais aussi euh, des sujets que vous faites certainement, euh, ou alors que vous n'osez pas euh, euh, aborder, ou, je veux dire, euh, colorier. Donc euh, c'est vraiment une formation qui va vous apprendre énormément de choses. Elle est riche non seulement en techniques, en astuces, en conseils, en vidéo vous avez euh, je ne sais plus combien mais vraiment énormément de vidéos des dizaines et des dizaines de vidéos je les compte plus tellement que j'en j'en ajoute j'en rajoute euh, presque tous les euh, mois deux mois trois mois ça, ça dépend de, du temps que j'ai euh, vous avez aussi et, énormément de fichiers d'exercices donc euh, je, je vous conseille vivement pour euh, pour celle et celui euh, qui, qui aimerait euh, perfectionner se perfectionner en la matière de voilà d'intégrer cette formation donc vous voyez maintenant une fois qu'on a repassé sur ces filaments et eh bien ils sont présents mais ils sont moins imposants sont beaucoup plus doux. ils ne il ne s'imposent pas comme j'ai dit dans dans dans cette peinture si on peut appeler oui c'est une peinture Maintenant, on va terminer. Là, on va rallonger un petit peu les bras, juste pour les accentuer un peu plus. Voilà. Donc voilà, alors je vais laisser sécher un tout petit peu et en attendant je vais travailler un tout petit peu le fond et euh, pour cela je vais prendre un violet euh, ou alors le même violet avec lequel j'ai, euh, non, ou alors le bleu, le bleu que j'ai utilisé qui était celui-ci, le 110 et je vais dessiner quelques cercles, juste pour dynamiser un tout petit peu, cette partie, vraiment très très léger. Voilà, Et alors avec mon pinceau, je vais libérer les pigments. Donc, J'insiste un petit peu sur le mouvement rotatif. Voilà. Alors ensuite, une fois que ça va séché, on va encore peut-être travailler par-dessus avec une petite touche de violet ou alors quelques petits points, etc. Donc maintenant, je vais revenir à ma première méduse. Et je vais, euh, je vais accentuer tout simplement le bras. avec euh, un rouge un peu plus foncé comme celui-ci. Le 225. C'est un crayon à sec, le Polychromos. Je ne fais pas tout, toute la fin, Donc, quelques endroits. Et un peu ici, et ici. Voilà, et alors je vais reprendre le rouge foncé, sur cette couleur donc vous voyez bien que je vais progressivement au fur et à mesure pardon au fur et à mesure j'accentue mes couleurs rajouter un tout petit peu ici et ici juste pour pouvoir prolonger un peu plus ce bras J'en place un peu ici, juste pour le rappel. retourner un tout petit peu pour que ce soit bien cadré pour vous voilà, alors ça a séché un petit peu je vais reprendre le violet euh, non le violet que j'ai utilisé ouais, voilà celui-ci le 141 et j'insiste un tout petit peu sur ces cercles je retrace un petit contour celui-ci n'a pas encore bien séché il y a encore de l'eau Je ne trace pas tout le contour, juste une petite partie, on va dire un demi-cercle. ici C'est encore humide. Ok. J je repasserai après. Donc, maintenant, je vais utiliser euh, le stylo gel. Et pour cela, je vais prendre, déjà, je vais remettre mes crayons ici. Voilà, je vais bien le ranger. Alors, style gel je vais les placer ici ça, vous allez me voir prendre les couleurs donc je commence déjà avec euh, la couleur dorée je pense oui ça a bien séché il reste juste ici que c'est, moi bon, je vais quand même absorber un peu de l'excès d'eau, voilà. Et euh, donc je disais, je vais tracer, insister un tout petit peu sur certains filaments, sur les tentacules. Bien que ça ne se voit pas. Chez moi, ça se voit bien, mais avec le reflet de la lumière, on ne voit pas très bien. Voilà. Alors, je, prends, euh, je vais prendre un rose fluo <rire> et je vais euh, repasser ici sur le bord. cette coupole. Voilà. Je teste. Ouais, C'est bon. On ne sait jamais. Voilà, Alors quelques hachures très discrètes. Ça ramène un peu de luminosité euh, au corps de, de, de ma méduse. Et ici, je fais la même chose. Un petit rose. Alors, on va en placer un peu ici, mais sous forme de point Jaune doré et on va en placer un peu ici. On ne voit pas très bien, mais si vous le faites, vous allez voir que ça se voit très bien, mais à la caméra, malheureusement, avec le reflet de la lumière, vous ne ferez pas grand-chose. On peut en placer aussi ici discrètement et alors venir avec cette couleur et accentuer un tout petit peu les tentacules juste ici N'oubliez pas que le stylo gel ne sèche pas rapidement. Donc, essayez de ne pas. Moi aussi, je vais essayer de faire attention. De ne pas trop glisser votre main sur les zones sur lesquelles vous allez colorier avec. Alors, je repasse juste d'un côté. Je ne fais pas le contour, je veux dire, de la largeur de la tentacule. Donc, je trace juste sur quelques zones Les tentacules sont roses, je vais utiliser du violet. Donc elle s'entremêle avec les tentacules de la première méduse. vous pouvez très bien utiliser ce violet et l'ajouter ici comme petit point et alors reprendre le rose Un petit peu ici aussi, et pourquoi pas tracer quelques petites courbes pour mieux mettre en valeur le côté dentelé du bras. Bon, il est un peu mort celui-ci, j'ai l'impression. Je vais prendre l'autre. d'en mettre un tout petit peu ici juste pour rappel variez vos points des fois vous les faites beaucoup plus gros plus large et des fois tout petit Faut pas que ce soit systématique ici comme j'ai du jaune je vais utiliser le jaune fluo même si ça ne se voit pas très bien à la caméra bien je vous assure que c'est très joli ça donne très bien un tout petit peu ici juste pour casser cette monotonie de jaune donc un peu de néon ne fera pas de mal de toute façon il y a des tentes euh, des méduses qui euh, existent comme ça avec des couleurs euh, très euh, donc on reste un petit peu dans la réalité. Voilà. Et maintenant je vais prendre un bleu euh, pailleté et je vais accentuer juste ce côté-ci. ce côté-ci un petit peu ici discrètement et ici aussi alors je reprends le violet et je repasse sur ce bleu un petit peu étouffer cette couleur et alors j'accentue légèrement ici mais je crois que je vais le faire avec le crayon de couleur voilà alors maintenant je vais prendre cette couleur C'est une couleur ocre, euh, non, une couleur terre. Ouais, et je vais placer quelques petits points ici. de ne pas euh, euh, rester euh, trop longtemps sur cette réalisation donc je vais me limiter à certains détails sinon vous vous pouvez vraiment élargir voilà les possibilités euh, de décorer votre fond etc donc euh, j'ajoute juste quelques petits points ici et j'en rajoute ici mais en gros ce violet ce mauve plutôt et je fais la même chose ici Alors, euh, qu'est-ce que je vais ajouter d'autre euh, Je vais par contre retravailler le contraste du bras de cette libellule. C'était pas avec cette couleur, c'était avec un clavier plus foncé. Non, c'était plutôt avec celui-ci. C'était avec le 136. L'ombre à porter et ici Et alors, euh, je pense que je n'ai pas oublié une zone. Alors, euh, par contre, ici, je vais un tout petit peu dynamiser ce fond. Alors, il est où ce bleu Le bleu que j'avais utilisé au début. Voilà. Alors, le 110. Alors. Par contre, ici, je vais un tout petit peu travailler quelques contours. mieux cerner l'animal Alors maintenant, je ne vais, vais pas trop insister euh, sur les contrastes, ah oui j'ai oublié ici, je vais utiliser cette fois-ci du stylo gel blanc pour équilibrer un petit peu mes contrastes et pour ramener un peu plus de luminosité à ma peinture. vais utiliser le stylo gel blanc. Alors maintenant je vais utiliser ce stylo gel blanc. Je vais, attendez, je vais voir si la lumière c'est un peu affaibli. Voilà. Donc je vais dessiner quelques petits points. Je veux dire, je vais placer quelques petits points. et ici aussi. Et ça, ça va attirer l'œil et ça va plus mettre en valeur les petits points que j'avais placés auparavant, auparavant. Grâce à ces points blancs, ça va mieux les faire ressortir. Et voilà, ça va mieux contraster. Et j'en place aussi sur mes tentacules. Bon. Celui-là, je pense qu'il est un peu sec. Alors pour accentuer le mouvement des tentacules, on va reprendre le bleu. Euh, il est où Le 110, je pense. Voilà. Et on va tracer de nouveau des traits qui, eux, vont reproduire le mouvement des tentacules. Ça écrit dans le fond On reproduit la même chose pour ces tentacules. Voilà. Alors, j'accentue de nouveau un tout petit peu ici mieux faire ressortir ma métus ici aussi j'élargis un petit peu ce trait Donc, je ne vais pas trop tarder sur cette peinture, car je trouve que la vidéo fait plus d'une heure. Donc, je vais me contenter de ça. Voilà ici, par contre, je vais juste remplir ce côté-ci. petit peu de ce pigment alors je vais euh, retravailler légèrement le haut voilà de ma myhu Maintenant, je vais prendre mon stylo gel blanc. Alors, je vais prendre le numéro 10. Et je vais dessiner quelques cercles sur les taches bleues que je viens de poser. En fait, ça va faire référence aux bulles. Donc c'est juste un petit peu, je veux dire, c'est juste pour dynamiser un petit peu mon eau. Et ces traits-là vont accentuer le mouvement de mes tentacules. Et en fait, ces cercles vont casser cette, euh, cette ligne. Ça va créer... Euh, des effets de de très discontinus comme ça, de très brisés. Vous pouvez élargir aussi vos cercles, vous pouvez pas, je veux dire vous, vous n'êtes pas obligé de dessiner uniquement des cercles, vous pouvez aussi dessiner des ovales. Voilà, ça donne plus de style à nos, nos méduses. Je vais en rajouter un petit peu ici, juste pour accentuer le centre. Et je vais en rajouter euh, un petit peu ici. ça va mieux me faire ressortir quelques éléments ici aussi Alors je vais, ajouter, je vais en rajouter un tout petit peu ici juste pour mieux cerner l'animal. J'essaye de casser un petit peu ce contour pour rester dans les flous. Voilà. Alors je vais déjà commencer à remplir ces zones avec mon stylo gel blanc. Donc je dessine des petits cercles, deux petits cercles, pardon. En fait, je casse en quelque sorte la forme pour euh, diminuer un petit peu de son intensité et en même temps pour euh, créer euh, cette, euh, cette suggestion, cette impression de bulle. Voilà. De près, je peux vous dire que ça donne très très bien. vous allez au fur et à mesure, euh, je veux dire, dans votre votre interprétation de, de l'animal, vous n'êtes pas obligé de respecter exactement, je veux dire, euh, tous les détails de votre sujet. Vous pouvez ajouter euh, d'autres couleurs, d'autres éléments, d'autres motifs. Donc, vous voyez, Voilà. Alors, je vais retirer donc je vais m'arrêter là pour que je vais pas rester, je veux dire, je vais m'arrêter là pour ne pas faire une vidéo qui va durer deux heures. Déjà, j'ai dépassé les une heure et quelques donc. Voilà ce que ça donne. On peut très bien encore travailler. Les... Enfin, je dis à chaque fois que je vais m'arrêter, mais je peux pas m'empêcher. C'est vraiment très passionnant. Vous allez voir, une fois que vous allez vous y mettre, après vous allez avoir des idées qui vont jaillir. Et, et voilà, vous allez certainement y passer un temps fou. Là, c'est pour ramener un peu plus de contraste à mes tentacules. Malheureusement, le stylogène, j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas très bien, celui-ci. Après, je vais m'arrêter. Voilà. Alors, mes impressions concernant le papier aquarelle de chez Action, ça, je devrais vous dire ce que je pense, ce que j'en pense. Mes impressions concernant ce papier. Alors, Ce qui est sûr, c'est qu'il ne remplacera jamais le vrai papier spécial aquarelle, car il a quelques défauts et je vais vous, euh, vous les citer. D'abord, euh, le papier a deux, euh, a deux côtés, un côté lisse et un, et un côté texturé. Moi, j'ai peint sur le côté texturé, donc alors pour moi, je trouve que le papier n'absorbe pas très bien euh, les pigments. Vous voyez bien qu'on a gardé quelques, quelques dé, démarcations. Les couleurs s'étirent mal et elles ne se diffusent pas bien dans les fibres du papier et donc ne sèchent pas euh, de façon uniforme. Autre défaut, c'est que c'est un papier qui ne résiste pas trop à l'eau car il finit par bouche, boulocher ou à gondoler donc vous voyez déjà il a commencé un petit peu à réagir à l'excès d'eau mais bon dans l'ensemble c'est un papier qui peut euh, qui peut être pas mal pour débuter dans l'aquarelle pour euh, les débutants et, euh, et pour faire ses premières euh, expérimentations et euh, du point de vue euh, je veux dire prix euh, son prix est imbattable par rapport aux autres papiers spécial aquarelles qui, eux, euh, dépassent les euh, 8 euros, 10 euros, jusqu'à 50 euros. Alors, voilà ce qu'il en est concernant ce tutoriel. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a inspiré.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 plaisir de vous lire et de vous répondre dès que possible. Si vous êtes intéressé par le coloriage, je vous invite à télécharger votre kit de coloriage gratuit dans lequel vous recevrez une formation de plus d'une heure vingt des bonus et un tas de conseils très utiles pour bien débuter dans la matière. C'est gratuit et c'est sans aucun engagement. Pour en profiter, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. J'espère que c'est Petit, euh, que ces petits conseils vous aideront dans vos séances de coloriage et euh, vous permettront d'élargir vos connaissances en la matière. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère vraiment que ce, cette réalisation vous a plu et qu'elle vous a surtout inspiré. Je vous dis au revoir et à bientôt